le stop and go Tu as aimé danser le stop and go C'est moi qui te l'ai dit C'est nouveau Apprends à danser le stop and go Un pas en avant, deux en arrière Un, un en avant, trois en arrière Regarde les autres danser le stop and go Regarde moi aussi Ouais, c'est ça. Vas-y, c'est maintenant. Sinon, attends le prochain stop and go. C'est ça. comme ça. Mais on y va, c'est moi qui dis quand il vas. C'est pas toi qui me fais. La loi garde-toi La la la la te regarde pas Tu travailleras quand je te le dirai Tu travailleras pas quand je te le dirai Tu retravailleras quand je te le dirai Tu stop à mon go, stop à coco Alors ce reviens Stop and go un ce revient Stop and go il va partir au travail. Il va revenir du travail. Il va chercher le travail. Avance, tu reviens. Avance, Stop. Stop. C'est moi qui dis comment tu vas bien. C'est moi qui dis comment tu vas moins bien. C'est moi, moi qui te dis comment tu vas très très mal. <rire> Ça va mieux stop, Ça va mieux, là, reviens, reviens Stop, stop C'est moi qui dis comment tu C'est moi qui dis pourquoi tu C'est moi qui dis avec qui tu Stop et tu go Avance, recule, reviens Stop, stop go Avance, le reviens c'est moi qui dis comment on coupe le pain C'est moi qui dis comment on se tient à table C'est moi qui dis comment on parle Le stop and go Avant ce recul revient Avant ce recul revient Tu sors de chez toi quand je te le dirai Tu vois tes amis quand je te le dirai Tu rentres chez toi quand je te le dirai Faut être attentif Peux exprimer tes opinions, écrire tes revendications, organiser des manifestations, seulement quand je le dirai, pas abuser non plus. C'est moi qui parle dans la télé, c'est moi qui commande dans la télé, c'est moi qui montre comment on danse le stop and go. Euh, sans qu'il revient Il va dérailler le train Il va dérailler le train